Ici, le grand maître Marabout vous accompagne avec ses divinités. Et vous voyez, en tant que prétendant doit faire partie de ce portefeuille 666, c'est ses divinités qui travaillent. Et ils sont des divinités qui habitent dans la mer. Et ce sont des divinités qui sont invoquées. Et il vient pour satisfaire ce délit. Et il se représente en esprit. Et vont dans les banques et voler de l'argent pour vous donner. Ça n'a pas de conséquences, mon portefeuille. Voici le portefeuille dont je vous ai montré autant dans le monde entier. Le 666. Les gens parlent beaucoup, disent que c'est un portefeuille mystique qui a des conséquences sur la vie humaine. C'est faux. Parce que vous êtes désespérés des faux marabouts prétendant vous présenter les indicatifs de ce portefeuille. Et ils vous demandent des agents d'ingrédients et autres et vous payez tous. Même des gens reçoivent ce portefeuille du gens et disent que c'est le faux.